D'écraser la sang d'abord, vous le rendre en cendre une fois la sang bien écrasée, Vous priez soigneusement sur le papier dont vous avez créé les noms puissants de, de, de jean Après ça, vous mettez. L'encens écrasé, bien sûr. Vous le mettez tout au long du, du, comment on appelle, du papier sur lequel vous avez écrit le nom des de jeans. Vous écrivez ça, vous mettez ça bien. Après avoir fait ça, faites vos vœux. Faites vos vœux. Faites vos vœux. Vous essayez de rendre le papier sur lequel vous avez écrit le nom de Dieu Vous le rendre comme ça avec sang à l'intérieur